Salut les rôlistes, question numéro 28, RPG Day 2017. La question est, quelle est la série euh, télé, probablement, ou Netflix, quelle est la série qui est la plus grande source de citations à votre table euh, bah, Jusqu'à maintenant, j'aurais bien dit Camelot, c'est sans hésitation... Euh, euh, Kaamelott et HeroCorp, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de fan des, des deux, hein, les, les deux frères Astier sont tous les deux des génies, euh, et, euh, et donc euh, voilà, des, des séries dont on est, dont on est fan. Ça, ça rebondit avec le maître fan, ça rebondit avec euh, beaucoup de choses euh, foncièrement, que ce soit Kaamelott euh, ou HeroCorp, donc euh, voilà, ça c'est la source de citation numéro une. Et, euh, une 1. Et maintenant qu'une campagne person va être lancée très très prochainement, et bien bah, probablement Sons of Anarchy, et, euh, et Easy Rider, etc. Et bah, je pense que c'est les choses qui vont, qui vont venir maintenant. Mais, euh, mais à l'origine, Camelot sans hésitation. Voilà, c'était la question numéro 28 de RPG A Day 2017. Et on se retrouve dès demain. Ciao les rollistes